Salut les rôlistes, donc on se retrouve toujours avec Ben pour les ombres de yogg se On va donc décrire cette dernière séance du premier scénario, <rire> qui est donc la dernière partie qu'on a jouée, d'ailleurs on n'est pas encore plus loin, euh, qui est la dernière ligne droite hein, du scénario de façon très claire, on peut le dire. On en était resté donc... À la décision de la part de tous les joueurs euh, et des de investigateurs, à peu près tous les investigateurs étaient d'accord, euh, bon. sur euh, aller visiter, euh, durant l'absence des membres de la loge hermétique euh, du crépuscule de l'argent, euh, d'aller visiter donc la loge de Boston, euh, tout ce bâtiment avec ce deuxième étage euh, qui semblait euh, pas spécialement accessible, cette cave dont on parle qui est probablement liée aux cavernes et aux grottes de. <rire> de la ferme de scott d il y a 200 ans. Enfin voilà, ça pue, <rire> fonçons dans la merde, on Tout en est là. <rire> nous sommes des investigateurs, allons -y. Exactement. Euh, donc nous nous mettons euh, tous d'accord. Alors Certains, il faut les motiver un petit peu quand même. Hein, ouais, ouais, hein, oui, on euh, amène Vedef qui a failli pas y aller. Hein. Euh, euh, Seul personnage un peu sage. Voir euh, même Henri Adams a eu un, un, ah, un petit peu, moment d'hésitation. Un peu, peu là, paranoïaque, hein. il a dit oui mais... Voilà <rire> Est-ce que c'est vraiment une bonne idée <rire> En revanche, le professeur Owen, Fillmore et moi-même étions quand même relativement partants, hein, assez volontaires, avec l'idée euh... d'aller faire un petit pique-nique... Euh, de... Sauf que du coup, cette dernière séance, pas de bol, eh bien le joueur qui incarnait euh, Fillmore, pourtant probablement le personnage le plus utile dans mmh. cette dernière ligne droite, et eh bien ce joueur s'est retrouvé à ne pas pouvoir jouer, à ne pas être présent à la partie. Et donc, Philmore a passé son temps à reconstruire sa maison brûlée et à essayer de dresser son singe qui était euh, drogué aux médicaments euh, <coughs> par Worcester. Euh, <coughs> par <Moore> <coughs> Pardon <rire> Voilà. Euh, et donc, on se retrouve avec finalement 4 personnages sur 5, euh, dont 2 très peu décidés, c'est ça, qui partent en direction de la loge euh, du crépuscule d'argent de Boston le mardi euh, en doublé après-midi. Place, à ça midi. midi Ils partent avec un panier pique-nique, deux paniers, deux paniers, deux, pa paniers, deux beaux paniers pique-nique euh, préparés donc euh, avec son, pour, ceux qui, qui, pour ceux qui ont suivi, par Monsieur Niles O'Malley, euh, domestique donc de Monsieur Gorchester. Euh, domestique slash mineur, <rire> un petit peu particulier comme domestique, mais, euh, mais extrêmement dévoué. Euh, qui, à qui je demande de me faire un panier, si possible, avec euh, dedans tout ce qu'il faudrait pour euh, bah, une flasque d'huile, une pince Monseigneur, un tournevis, des choses très courantes pour un pique-nique, ça me doute, et je lui demande, si possible, de me rajouter de quoi me défendre sans lui préciser la nature des, des, des objets en question. Euh, donc... Au moment du départ au pique-nique, hein, on regarde quand même ce qu'il y avait dans le on panier. Même pas, vous avez rien sur place. On a regardé ça, sur... ah oui, c'est bon. Vous bien. avez euh, fait toute euh, confiance au euh, gentil nice. Tout à fait. Euh, donc, il nous avait mis. Le... On arrive donc sur place. On fait le tour du terrain. Donc, la place est nette. Oui, parce qu'il tu qu est... proposé un fusil à pompe. Oui, c'est ça. Il me propose un fusil à pompe. Il maintenant plus discret. Dis, ah, ah, dis, ah, <rire> il a dit d'accord. <rire> il, il a fait les paniers. Et c'est là que vous n'avez pas tout. Tout à fait, tout à fait. Et euh, bon. Donc on part, bien équipé, euh, avec un bon repas, euh, dans cette idée de, si jamais on se faisait pincer, en fait l'idée du pique-nique était quand même celle-là, si jamais on se fait pincer, on est membre de, de l'ordre du crépuscule, et on s'est dit que ce terrain peut utiliser, c'est finalement un endroit pas si désagréable pour passer, euh, à euh, faire un petit pique -pique. moment pour l'après-midi, euh, voilà. Et puis, et puis tant qu'à faire, nous avions quand même l'excuse derrière de dire, bah, euh, nous, nos deux camarades n'ont pas été invités à venir euh, à Billington sud et nous sommes venus pour négocier aussi euh, leur venue à, à Billington parce que pour un peu injuste que nos camarades de, de la loge ne soient pas, pas de... conviés. <rire> euh, donc on arrive sur place, personne. Donc plutôt rassurant, même si... Euh... Et tout à fait officiel, c'est ce qu'on vous appelle. Il n'y a personne, c'est pas la peine de venir, il n'y aura personne, c'est vide, c'est fermé. En dehors d'une voiture euh, de police qui, nous, qui, nous qui semble nous surveiller, mais peut-être notre paranoïa grandissante qui nous donne cette impression-là, en dehors de ça on ne voit pas particulièrement de gens qui nous observent donc on va se poser dans ce terrain, le fouiller un petit peu, parce qu'on savait qu'il y avait un ancien cimetière quand même, donc on se dit peut-être y a-t-il des restes de ce, de ce cimetière, donc on cherche un petit peu dans les hautes herbes euh, très peu entretenues de, de la loge, on cherche donc des traces de ce cimetière, Exactement. on ne trouve rien, euh, vraiment, mais alors rien, hein, euh, on peut dire, de, à part les mauvaises herbes, donc faisons le tour du bâtiment, que nous ne connaissions pas encore, on découvre un escalier euh, de service, de, de secours même, euh, deux portes dont une qui donne sur ce fameux deuxième étage euh, dont nous ne voyons pas jusque là l'accès. Euh, et donc l'escalier le, le, est quand même remonté, hein, C'est ces truc à l'américaine euh, l'escalier de secours qu'il faut là. faire descendre. Donc là pour l'instant il est, il est rabattu, euh, par conséquent il n'y a pas encore accès. Euh, avant de s'occuper de quoi que ce soit, on se pose quand même pour déjeuner un petit peu. Et vous enfin, déjeunez. d'ailleurs. Et on découvre que euh, ce cher Niles a, a placé quelques deux luggers euh, P08, donc des, des, des flingues de l'armée allemande, hein, des pistolets de l'armée allemande, dans le, dans le panier pique-nique, ainsi que deux bâtons de dynamite. Niles, c'est garçon extrêmement prévoyant, tout le monde. Voilà. <rire> euh, et donc, il y a après... quelques outils également. Et, et les outils, je disais. La mais un Voilà, on avait ce qu'il ouais. fallait pour, pour, pour dém démol démolir une maison si vraiment on n'était pas <rire> euh... Et donc, après quelques investigations autour de cette maison, on trouve rien de vraiment exceptionnel dans les entours. Donc, on décide de, de voir si on peut éventuellement rentrer, puisqu'on n'entend pas particulièrement de bruit. Et à ce moment-là, le docteur Owen, à partir de ce moment-là, le docteur Owen commence à avoir une attitude des plus étranges. Euh... On remarque qu'il met souvent la main derrière son dos. Euh, on sait que Certains il... savent qu'il y garde son arme à feu euh, derrière. Son... J'ai bon son fauteuil volant. Hein, je précise voilà, quand même toujours que je le docteur ouverte, hein, mais... qui est handicapé. Hein, on l'avait oui, oui, oui. dit depuis une aventure précédente. Qu'on ouais. voilà. surnomme roulette d'ailleurs, hein, de ce fait, avec, avec tout le tact de l'univers. <rire> <rire> euh, et donc, roulette. Euh... Docteur Owen euh, met régulièrement la main derrière son dos, me pose des questions très étranges sur les prénoms de mes fils, enfin des, des, des choses euh, que je trouve finalement très inquiétantes, et je me dis, mais euh, finalement mon personnage qui commence à naviguer un petit peu dans cet univers, euh, et puis qui commence à être un petit peu dérangé aussi, euh, finit par se demander si quelqu'un n'a pas pris la place de l'esprit de Owen, euh, se disant, bah, chose inconcevable. Et est-ce qu'une est un autre, autre personne ne chercherait pas à obtenir des informations euh, en utilisant le corps de Owen euh, et en paralysant son esprit. Euh, donc je, me, je commence à être très méfiant, le reste du groupe aussi d'ailleurs. Euh, Owen prend l'un des. prend Monsieur Medvedev de côté pour euh, pour lui expliquer des choses dont je ne connais pas la teneur, hein. le, ni le joueur, ni le personnage d'ailleurs ne savent exactement ce qu'ils ont échangé. Mm -hmm. euh, le gardien pourra en rajouter. Euh, et donc euh, donc dans cette atmosphère qui commence à être un peu délétère, euh, on commence à essayer de grimper à cet escalier. Après une tentative un petit peu laborieuse, on arrive quand même à obtenir C'est euh, <rire> Et là, que vous avez découvert que Manvedev était gros, mais pas fort. C'est ça. Euh, il est, cette espèce de grand russe de quasiment 2 mètres était incapable de soulever un poids plume. Bon... Euh... Ah bon, ah bon, <rire> ah bon bah Découverte fort handicapante, mais résolue quand même par notre, notre astuce euh, d'investigateur. On arrive donc à accéder aux étages, et on se rend compte qu'en fait cette deuxième porte, donc celle du deuxième étage, celui dans, euh, auquel, dans lequel il n'y a aucune fenêtre, cet étage totalement muré et très mystérieux pour nous, pas d'escalier à l'intérieur, seul escalier qu'on voit est à l'extérieur, et lorsque nous arrivons devant cette porte, je m'apprête à ouvrir la poignée, enfin Dorchester s'apprête à ouvrir la, la poignée de la porte, et se rend compte que c'est un trompe il n'y a pas de porte. Le troupe-l'œil est extrêmement bien fait, extrêmement savant, euh, donne toute l'impression d'une vraie porte. Euh, Surtout et, tout depuis est, le... et tout est calculé pour que depuis le sol, euh, l'impression soit, soit totale. Fond complètement fonctionnel pour Worcester, pour qui commence à y voir un petit peu mal euh, du fait de son âge un peu avancé. Euh, et donc, Worcester fait demi-tour, accompagné de, de l'un de ses collègues, euh, tente d'ouvrir la, la seconde porte, euh, celle du premier étage, donc, je précise, hein, nous sommes allés au deuxième redescendu au premier pour tenter de l'ouvrir, puisque là c'était une vraie porte avec une vraie foyer en vrai fer. <rire> <rire> On a bien insisté là, -dessus. pas de frustration. <rire> J euh, euh, Et je commence à tenter de crocheter. Donc... Bien évidemment, Worcester n'a aucun talent de cambrioleur. Je vous rappelle que c'est 1% la base en hein, crochetage. Euh... C'était la petite pause système. Serrurerie à la base, c'est 1%. C'est crochetage 1%. Mécanique, donc, qui est la deuxième option employée, c'est-à-dire tenter de démonter cette serrure. Voilà. 10% de base pour ce cher Worcester qui n'a aucun talent de ce côté-là. J'aimerais euh... vraiment travailler de ses mains. C'est ça, pour tenir un stylo, éventuellement une machine à écrire et encore, mais, mais vraiment c'est tout. Euh, donc bah, évidemment un échec, euh, une très grande difficulté à ouvrir cette porte qui se somme par bah, un échec. Mais par contre, il commence à entendre une, des choses qui proviennent probablement derrière la porte, mais il n'en est pas complètement sûr. Euh, et il, en, il entend donc des, une forme de, de litanie, hein, oui, euh, non, sortir le, sortir hein, la hein, porte. une sorte de petit chant étrange euh, dans une langue. Incompréhensible. Incompréhensible et, et surtout Worcester euh, commence à avoir un sentiment, commence à avoir euh, des certitudes qui s'impriment en lui euh, sans savoir exactement d'où ça vient mais sa conscience est marquée par le fait que il euh, euh, bah, y a quelque chose au niveau du docteur Owen euh, et tout simplement il fait un rêve promenitoire réveillé euh, où il voit le docteur Owen, il se voit descendre les marches euh, et il voit le docteur Owen sortir clair, son oui. arme et euh, braquer, le braquer et le, euh, probablement lui tirer dessus. Et c'est une certitude hein, pour Worcester pour que, que c'est un rêve prémonitoire, c'est-à-dire qu'il reprend conscience après avoir vécu en fait cette scène-là, qui n'a pas eu lieu puisqu'il voit bien que ses collègues sont toujours, toujours à la place à laquelle ils étaient 4 secondes avant. Donc, Évidemment, Worcester euh, décide de descendre, mais en sarmant euh, d'un lugueur en se disant que euh, ce Dr. Owen risque de le plomber, et donc, le Dr. Owen passe bien la main derrière son dos, ce qui a pour je... effet de confirmer mais cette mais Je vois vision. exactement euh, ce que j'ai vu dans mon rêve remonitoire, à savoir que Dr. Owen me regarde d'un air extrêmement euh, paranoïaque, ouais. air extrêmement méfiant, euh, passe la main derrière son do, le, le, le dos de son fauteuil roulant, et, euh, et que lorsqu'il me voit me saisir de mon lugueur n'hésite pas à me braquer avec son arme. Euh, exactement comme dans ta vision. Exactement comme dans ma vision. Et alors là, pour essayer de, de mettre à mal un petit peu la prémonition, je pose mon arme au sol, je lève les mains, et je commence à expliquer au docteur Owen tout ce que j'ai vu, à savoir, voilà, le rêve prémonitoire, etc. Nous arrivons à nous mettre euh, d'accord, euh, au peu fil d'une discussion un petit peu, peu, un petit peu délicate et très tendue, nous arrivons à nous mettre d'accord sur le fait qu'il est impératif que nous désarmions tous les deux, euh, et que très probablement que le lieu n'est pas innocent dans nos comportements euh, agressifs l'un envers l'autre. Euh, une fois ça en conscience, les choses redeviennent repassent un petit peu à la normale, même si du coup euh, l'atmosphère délétère qui règne entre nous est, est à son maximum. Et une autre certitude, c'est un crématoire. Et une autre concernant... Ah oui, la porte, porte voilà, euh, j'ai effectivement, euh, c'est vrai que c'était en même temps, mais j'ai eu cette certitude que la porte avant de, de, la, de la loge d'argent, je l'ai vue mentalement ouverte, et je suis sûr de mon coup, elle est ouverte. Ça n'est pas discutable, bien évidemment, je ne l'ai pas encore vue. Hein. Euh, c'est vrai je, que vous n'aviez pas vérifié. Hein. Voilà, on n'a voilà, pas encore vous vérifié. Je pas, vous passé derrière sans vous poser la question. Donc, euh, je... Parle aux, aux autres investigateurs et on finit par se rendre à une évidence simple. Nous n'arriverons pas à accéder à l'intérieur de ce bâtiment par, le, par la porte arrière, les portes de service. C'est tout simplement impossible. On est incapable de crocheter une serrure et à part faire voilà, C'est impossible. Non, euh... en vrai, juste, vous n'y arriverez pas. Euh, on, a, Vous, on, non. on pourrait éventuellement défoncer les serrures à coups de feu, mais c'est pas du tout dans notre idée. On pourrait éventuellement faire péter la dynamite, évidemment. Mais est, on est quand même. C'est pas le thé, non plus. Voilà, nous sommes des gens quand même euh, relativement socialisés, donc on va éviter de détruire le bien des autres euh, si on n'a pas une bonne raison de le faire, euh, Une raison évidente de le faire. Donc on fait le tour de la maison en se disant, après tout, nous sommes des membres de la loge. Dans le pire des cas, on expliquera que nous sommes venus pour négocier le voyage à Blimpville, voilà. et puis voilà. Euh, donc là-dessus, le groupe commence à se séparer un petit peu, parce que certains d'entre nous euh, commencent à ne pas vraiment apprécier l'idée de se rendre dans la maison. on voilà, euh... trouve que c'est une mauvaise idée, que rien que le pique-nique <rire> s'est déjà mal passé. Mais <rire> euh... euh... je persiste, euh, toujours dans cette idée de croisade. Worcester hein. persiste et, et, euh... si. et réussit. <rire> et rentre à l'intérieur de la maison puisque la porte est grande ouverte en réalité. Euh, phénomène un peu étrange, euh, il rentre dans la maison, appelle, personne ne lui répond. Euh, ses collègues qui étaient, euh, qui étaient à l'extérieur sont encore en phase d'hésitation, hein, et Borchester euh, se dit que de toute façon, s'il veut mettre à mal ce complot sataniste, une seule, une seule méthode, c'est d'en savoir plus long, et la seule méthode pour en savoir plus long, c'est d'y aller. Et donc il fonce. Et là, pour le coup, à partir de là, Worcester euh, ne se posera plus vraiment de questions, répétera très régulièrement euh, « Bonjour, y a-t-il quelqu'un dans cette maison Nous venons pour négocier le, le week-end à Willington's Wood pour essayer de s'assurer un alibi, tout en sachant pertinemment que s'il rencontrait euh, un membre malveillant de la loge, ça ne lui servirait pas à grand-chose. Ouais. » euh... Mais il, il est de s'annoncer plutôt que d'essayer d'être discret. Et puis il reste un être extrêmement socialisé, un homme de sa culture, euh, et donc il serait quand même malvenu de. Peut-être de... que tout ça n'était qu'un gros malentendu. sait ça, on sait jamais, bon, même si là les doutes ne sont plus trop permis. Euh... <rire> Sauf pour les débiles. <rire> Et donc, Worcester euh, finit par. Il euh, monte d'abord au premier étage, euh, traverse. C'est d'abord d'abord, Ah donc, oui, d'abord en... ouais, donc, euh, donc il commence par monter. Hein, euh, Jusque-là, rien de très particulier. retrouve l'étage qu'il a finalement connu pour son initiation. Fouille un petit peu le, les pièces. Bon, on découvre rien de particulier. Bon, des petites lumières sont apparues qu'il ne l'avait pas particulièrement repérées dans la salle de cérémonie, mais en dehors de ça, rien de, ouais. plus, finalement, rien de, rien de plus étrange que ce qu'on avait déjà vu. Hein. Euh, et découvre derrière un rideau euh, planqué. Euh, évidemment, un, une porte qui donne sur un escalier, qui monte probablement à ce deuxième étage dont, dont nous ne savons pour le moment rien du tout. Et mais comme quoi il y a un accès Comme quoi il y a un accès À ce moment-là, les autres investigateurs décident enfin de laisser ce pauvre Manchester seul, qui pas est démon. Tout seul rentre dans sa et rentrent dans l'entrée, je crois, juste d'abord. Hein. Oui, oui, oui. oui. Voilà. Ils vont petit à petit. Courageux, mais pas euh, donc bon, on va passer on va un petit peu, peut-être plus vite là-dessus. Henri Adams finit par, euh, par refaire ce oui, trajet-là, on euh, refouille un petit peu et me rejoindre. Quelques mètres toi, finalement. Euh, voilà, assez rapidement. Euh, donc on, on fait l'exploration tous les deux du second. Donc là, bah, pour le dire très rapidement, euh, nous passons par un certain nombre de salles. Donc on découvre. Une... Bah, ce que nous soupçonnions depuis le début, à savoir une bibliothèque dans laquelle des ouvrages occultes et impies sont présents par dizaines. Vanchester ne veut pas s'attarder là-dessus, ne veut surtout pas trop en apprendre sur ces, ces cochonneries, donc ne fouille pas, pas plus loin que ça et ne signale pas aux autres. Et oui. ne le signale pas aux autres. L'idée il, il en fait, pour lui ce serait plutôt de la brûler à choisir plutôt voilà. que d'en de prendre connaissance. Donc il ne s'intéresse pas particulièrement à cette, cette, cette chose-là. Euh, change de pièce et découvre en fait de bon, pièce est en bon, pièce. Bon, de... Voilà. Euh, de magnifiques œuvres euh, d'art voilà et mais, mais des, hôtels, des... des hôtels oui. Débardage monument donc quand même qui évoque des petites salles de, de rituels. Hein. Évidemment, à chaque fois, il y a une petite, un petit hôtel qui est posé. donc Le premier hôtel est une étoile à cinq branches, pas tout à fait orientée comme il faudrait pour être un pentacle. En bon. revanche, la seconde salle, elle, c'est bien, un, elle bien un pentagramme. Et enfin, la dernière, nous trouvons un cylindre de métal qui nous évoque évidemment rien. Mais à chaque fois, dans, dans chacune des salles, euh, on découvre une peinture à chaque fois différente. Donc toujours derrière un rideau. Toujours euh, évidemment caché derrière un rideau, donc des peintures peintes à même le, les murs. Hein. Euh, et d'immenses fresques en fait, enfin de très grandes peintures, euh, peintes à même les, les murs. Donc la première représente euh, un prêtre habillé en rouge au milieu d'un cercle de pierre, euh, entouré de collines desquelles euh, descendent des milliers de créatures euh, épouvantables. Donc bien évidemment, il commence déjà à perdre un petit peu la raison à ce moment-là. Hein, euh, mais qui est encore un petit peu la route. On passe dans la seconde pièce. Là, on découvre là, un paysage plutôt bucolique et par contre une forme, une silhouette de dos en capuchonné noir, détonne tellement avec ce décor que finalement, c'est extrêmement perturbant. Euh, et enfin, dans la dernière salle, il découvre euh, une galaxie, une, une très très grande galaxie. Hein, euh, Cosmos avec euh, une planète seule et noire au milieu. Et me euh, faisant prendre conscience complètement à Worcester puisque Henry Adams se tient bien loin de ses peintures. Il a vu la première <rire> et il a changé d'état. Il <rire> oui, est reparti immédiatement immédiate pour lui. À la première peinture, il a, il a changé. <rire> dit non, euh, Rien à faire ici. <rire> Je commençais donc à plonger, ma santé mentale commençait à plonger sérieusement. Ah, à cause de ses peintures, etc. Après avoir vu les peintures, c'est me renvoyant à mon insignifiante existence. Euh, et donc euh, au bout du couloir, euh, je découvre une porte en bois euh, sur laquelle euh, est dessiné un signe très étrange, un pentacle avec une forme très bizarre, euh, un genre de... avec un stylisé, œil dedans, très, euh, très étrange. Pour, euh, pour ceux qui connaissent un tout petit peu plus que nous, bon, soyons clairs, hein, c'était un signe <rire> des anciens, mais sur la porte. Et donc j'ouvre cette porte et découvre, euh, à ma grande stupéfaction, une pièce vide, euh, au mur en bois, dessinée gra... euh, euh... de multiples in inscriptions à la craie, euh, plus ou moins effacées plus ou ah bah, moins... ça a été réécrit 50 fois de voilà, sous, tout plus ou lisible. Visiblement la cellule d'un fou quoi euh, oh. Quelque chose. Oui, oui, oui, c'est ça. Et, et puis et on et aurait laissé les et, <rire> et puis, et puis, non, et puis un truc quand euh, à, euh, tout de, très étrange, enfin, c'est là où qu'on voit que le, la personne qui, qui était dans les lieux était quand même pas, pas très sans esprit. La personne avait pris le temps de, de mettre du plâtre à tous les angles, tous les angles, les coins, les arêtes, pas un angle aigu dans la pièce. Quelle drôle idée Alors euh, bon ben bah, une fois après avoir observé cette chose qui euh, somme toute confirme juste le satanisme hein, de, et, de la euh, et la folie et la folie de, des gens de des gens de cette loge. Euh, quel intérêt d'avoir la trahison Enfin faut vraiment avoir des croyances euh, étranges, croyances. impies et surtout avoir du temps perdu. Oui voilà. Et puis, euh, enfin faut vraiment avoir que ça fout quoi. Pour avoir de la trahison. Bon, ben, bah, des... Worchester se dit que oui. C'est donc de nouveau <rire> complètement confirmé et ça ne sert à rien de, de passer trop de temps ici puisque manifestement il a fait le tour des pièces et qu'en dehors de ses ouvrages qu'il n'a pas du tout envie de consulter, euh, vraiment rien de, rien de très signifié en cet étage à part toutes ces preuves d'un satanisme avéré. Et pendant donc, ce temps-là, les, les autres personnages étaient dans l'entrée à hésiter à partir <rire> sans voir euh, Henry Adams les avait rejoints suite à la vue de la première peinture et voilà, ils ont honnêtement été quand même très passifs principalement euh, à ce moment-là d'ailleurs, en euh, oui. laissant Worcester faire son exploration seule. <rire> Et pas forcément très rassuré non plus. Oui il y a Il n'a pas forcément. Euh... Et là, euh, d'ailleurs, Worcester commence à avoir un état d'esprit. L'esprit qui commence à être un petit peu, euh, on va dire, euh, pris dans, de, dans un certain nombre de réflexions et sa, sa raison commence à vaciller un tout petit peu. Il n'est pas encore. Enfin, ça commence à, sa raison commence à vaciller légèrement. Ses certitudes commencent à sa mission, Voilà. Euh... Et puis il commence à se sentir aussi investi de quelque chose. Donc commence à avoir un état d'esprit vraiment.. Euh... Je vraiment celui d'un joker changeant, euh, bah, euh, ou Changeant euh, aux heures, au fur et à mesure des heures qui passent, quoi. Donc, il redescend, il rejoint donc ses amis dans l'entrée, et décide bah, d'aller de, bah, explorer la cave. Puisqu'après tout, on n'en a pas fini avec cette histoire, allons explorer la cave.